C'est sympa que tu me raccompagnes en voiture. Bah écoute, euh, y a pas de soucis, t'habites pas trop loin. Il fait chier. Qu'est-ce qui se passe Rien, c'est juste que c'est un peu tendu avec mon copain en ce moment et il me fait encore un faux plan pour ce week-end. Bah écoute, euh, si tu veux, samedi, nous euh, avec des copains, on se réunit, on fait un JDR, donc... Euh, je vais bientôt faire une nouvelle campagne donc je peux introduire un nouveau personnage, si ça t'intéresse. C'est quoi un JDR ah, Un jeu de rôle, pardon. Ah ouais Euh, c'est quoi un jeu de rôle Alors en fait, un jeu de rôle, c'est une histoire qu'on raconte à plusieurs. Moi, je suis le meneur de jeu, je mets les bases du scénario, de l'univers. Ensuite, les joueurs incarnent des personnages dans cet univers et ils doivent me décrire toutes leurs actions. Tout ça, ça se passe dans une super bonne ambiance, on a de la bonne bouffe, on a de la bonne boisson. Tu veux boire quelque chose Merci. Alors, où en étions-nous Nous avons le campement, et puis là on s'est prêté à organiser le tournages. Ça a l'air sympa, puis en plus j'ai besoin d'un environnement sain en ce moment. Euh... c'est pas... c'est là que t'habites Ouais, juste là, tu peux te parquer. Merci de m'avoir accompagné. Bah écoute, je t'en prie, y a pas de souci. Et puis euh, je te dis à euh, bah, je t'envoie par SMS l'adresse la, où on se réunit. Ok. Ok. Salut. Ah. Euh... Oui, Greg. Ouais j'ai vu sur internet qu'il y avait droit à un bonus de 10% sur l'expérience si était au minimum des caractéristiques Tu comptes bien hein Parce que sinon je serais déjà niveau... Tunnel J'entends rien Allo Allô, Allô Bon bah je vais lui envoyer un mail à Même plusieurs Alors vous êtes dans un couloir avec deux embranchements au bout, les torchères éclairent faiblement ce couloir creusé dans la roche. Non mais génial ton explication. On a quelle profondeur Et puis le couloir, il fait combien de mètres Bon, ça va, ça va, j'y viens. Puis d'abord, quel est l'ordre de marche Attends, t'as reçu mon email Oui, j'ai lu tes nombreux mails. Et oui, j'ai déjà lu le livre des règles. On peut me passer les chips Ça dépend combien d'XP. Oh. Arrête avec tes XP on veut du roleplay maintenant, on joue. Merci. Un... Où est la boisson Euh.. Il a plus rien. Putain, t'as tout bu Maintenant on sait pourquoi elle parle jamais. Non mais merde quoi Arrête de penser qu'à bouffer ou qu'à boire Et puis dis-nous la suite Euh.. J'en étais où Hum.. On est à l'hôtel. Non, c'était il y a une heure. Ah bon? Euh... Bah on est derrière l'église alors. On était dans son tunnel de merde sans dimension Ah ouais, c'est vrai. Arrêtez avec tes dimensions, on s'en fout, on joue sans figurine. C'est à carreau en plus de faire le plan. Non mais, vous avez vu la gueule de son plan J'ai pas fini. <rire> hein. Merci pour la précision. Mais le trait que tu as fait là, ça fait une demi-heure qu'on en est sorti. Pourquoi tu t'en occupes pas toi Tu dessines, non Ouais, je dessine. Mais faire des carrés sur une feuille, je n'appelle pas ça à dessiner. Attends, c'est balèze de faire des carrés. Bon les enfants, ça suffit, sinon papa va punir. Attention à ce que tu dis, Léo. C'est elle qui a commencé. ordre de marche. Un euh, milieu. Dernière. Première. Deuxième. Merde, c'est vrai qu'on n'est pas cinq. Ah À ce sujet, j'ai demandé à une personne si elle voulait jouer au jeu de rôle. Et je suis sûre qu'elle a dit non. Ah bon C'est dommage. Mais non, oui. Enfin, non, oui, elle a dit oui. <rire> elle a dit oui. Et le mariage, c'est pour quand Ah, oh, c'est chiant, on devra tout reprendre. Mais ça sera Donj, et ça sera une nouvelle campagne. Eh, hey, c'est cool, ça. Danger dragon, Mais alors, à quoi comme perso Putain, mais je sais pas, elle est pas encore arrivé. Non, mais cette fois, arrange-toi pour que son personnage soit fait avant la partie. Oui, et puis euh, qu'il s'intègre bien au groupe aussi. Hein. Oui. Alors, vous êtes dans le tunnel. Vos propos sont Vous débouchez sur une pente. Derrière vous, vous entendez des bruits. Ce sont les hommes du prince, ils se sont lancés à votre poursuite. Que faites-vous On en court. En cours. Non, je vais essayer de l'oublier, tu vois. Je comprends, mais allez jusqu'à avoir des geeks. <rire> Remarque, t'es tranquille, s'il y a des filles, elles sont sûrement moches. Mais il a pas que la beauté dans la vie, Y il a aussi l'intelligence. <rire> Parce que jouer au magicien, c'est intelligent, ça. De toute façon, ça à la mode. Le geek, c'est chic. Puis bon... Ça fait un aussi bon kleenex qu'un autre mec